Madame revient de sa randonnée, ses chaussures en pâle. Monsieur a passé une machine à la pêche et ses chaussures ont trempé. Face paniste avec la graisse Alexis Gotillot aux chaussures en cuir ont vite retrouvé leur éclat. La graisse impériale blonde, noire Gotillot, la Grèce qui est au fond. Elle nourrit imperméabilité et affoute tous les cules. A ce jour, rien ne remplace la Grèce -côture. avec membrane. Restez comme un Moi j'ai jamais fait l'amour euh, à ma femme avant le mariage. Et toi Bah j'en sais rien, elle s'appelle comment ta femme Oui, on n'est pas ici pour rire. Hein sérieux on va parler de l'entretien du cuir parce que c'est important si vous voulez garder euh, vos rangers ou vos musettes en cuir très très longtemps je vais donc vous rappeler comment entretenir vos cuirs c'est simple et efficace un petit point avant de commencer je vous donne une petite astuce pour reconnaître du vrai cuir du simili cuir en fait le vrai cuir ne glisse pas sur lui même c'est à dire si vous pliez une bande de cuir le côté velouté ne glisse pas sur lui-même alors que le simili-cuir, oui pour les chaussures on retire les lacets, on bourre de journal pour qu'elle garde la forme pour tout autre objet en cuir on se réserve un grand espace pour bien étaler la musette, la pochette, le ceinturon je vous conseille un décrotoir ou une brosse dure le but est de retirer tout ce qui pourrait être emprisonné par la graisse ou par le cirage donc on insistera sur les plis et les coutures si le cuir est trempé on le laissera sécher avant de le brosser si vous souhaitez nettoyer le cuir en profondeur et même retirer l'ancien cirage vous pouvez utiliser un lait nettoyant pour bébé appliqué avec un chiffon propre on le passera plusieurs fois sur le cuir jusqu'à ce que le chiffon ne soit plus sale votre cuir est enfin mis à nu et propre. On va maintenant nourrir le cuir avec, devinez quoi, du gras. On peut utiliser de l'huile de pied de bœuf ou de la graisse. C'est vous qui voyez. Le but est de saturer le cuir pour qu'il devienne imperméable en insistant sur les coutures, toujours. Pour appliquer la graisse, on utilisera une brosse assez souple, mais pas trop, afin d'accéder au moindre recoin en décrivant de petits cercles. On peut aussi utiliser un chiffon. Le geste devra être puissant et généreux. Le gras doit rentrer, quoi qu'il en coûte. Laissez le cuir absorber le, la graisse ou l'huile, quelques minutes ou plus, si le cuir est assez ancien, et répétez l'opération. Quand la graisse ou l'huile ne pénètre plus, essuyez l'excédent avec un chiffon propre. Vous pouvez remettre les lacets et ranger vos rangers à l'abri de l'humidité. Voilà, c'est fini. Vous pouvez, si vous voulez, appliquer une crème de cirage et lustrer vos rangers. Mais le nettoyage et le graissage suffisent déjà à obtenir un cuir patiné à la longue et parfaitement étanche. Concernant la teinte, la graisse incolore fonctionnera avec tous les cuirs. Mais à terme... Le cuir aura tendance à foncer avec le temps. Sachez-le. D'ailleurs, je vous conseille de tester votre graisse sur une partie non visible pour voir comment réagit la teinte. Dernier conseil, sinon le plus important. Évitez de mettre de la graisse ou de l'huile sur les parties collées. Comme par exemple, entre la semelle et la tige ou directement sur les semelles. Eh oui L'huile et la graisse restent des hydrocarbures, donc ça ne fait pas bon ménage avec la colle. Vous voilà maintenant prêt à entretenir vos cuirs comme un pro. Et en plus de garder longtemps vos rangers, elles deviendront plus souples et plus agréables à porter. Et n'oubliez pas, faites comme le cuir, mangez drop,